Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est BASH et voir notamment quelques généralités autour de ce que c'est. Alors, Les objectifs de cette vidéo vont être de comprendre ce qu'est BASH en répondant dans le détail aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un Shell Quelle différence il existe entre un Shell et BASH Et qu'est-ce qu'un script BASH Alors, qu'est-ce qu'un Shell donc avant de comprendre ce qu'est Bash, il est important de comprendre ce qu'est un Shell. Alors un Shell, c'est une interface utilisateur qui va vous permettre de saisir et d'exécuter des commandes. Généralement, cette saisie se fait dans une console ou un terminal. On dit aussi que Shell est un macroprocesseur car il a la capacité à expandre, autrement dit transformer, du texte, qui sera alors combiné à des symboles particuliers pour créer des expressions plus longues dont le résultat sera alors interprété, puis ensuite exécuté. Donc prenons quelques exemples. Donc un premier exemple, on va voir que le tilde s'expand en le répertoire personnel de l'utilisateur courant. Si par exemple je fais « echo », vous connaissez tous « echo hein, », si par exemple je fais « echo »,« coucou », Donc, l'argument que je passe à « echo » va être affiché à la console. Et si là, donc au lieu d'utiliser « coucou », j'utilise le symbole particulier « tilde », on va voir que Bash va expandre tilde, c'est-à-dire qu'il va transformer le tilde en le répertoire personnel de l'utilisateur courant, qui, dans mon cas, est égal à « slash homme slash codeur ». Et donc, si j'avais utilisé la variable d'environnement « home », j'aurais eu précisément le même résultat. Voilà. Donc, Voyons maintenant un deuxième exemple, où là, on va utiliser le symbole asterisk, « wildcard » ou « joker » en anglais, qui va nous permettre d'expandre la liste des fichiers, cette fois-ci, du répertoire courant. Donc, si je fais, par exemple, « écho étoile », Effectivement, je vois tout un tas de noms de fichiers, et si je fais ls, je retrouve effectivement ces différents noms de fichiers. Donc on voit que Bash a été capable d'expandre le étoile en la liste des répertoires des fichiers pardon, du répertoire courant. Voilà. Alors, un shell dispose toujours d'un langage de programmation qui permet à l'utilisateur de combiner de manière complexe des commandes. Ce langage propose des structures de contrôle équivalentes à celles que l'on va rencontrer dans les autres langages de programmation. Ainsi, on va retrouver des structures itératives permettant de créer des boucles, comme des for, des while, etc., mais aussi des structures conditionnelles qui vont permettre d'exécuter sélectivement du code. Alors, un, shol, un shell pardon, propose deux modes de fonctionnement, un mode dit interactif et un mode batch. Alors, dans le mode interactif, chaque ligne de commande va pouvoir être saisie individuellement et exécutée au fur et à mesure de la saisie. Le mode interactif va de ce fait avoir besoin d'un terminal. Et pour rappel, donc un terminal c'est quoi C'est une console dans laquelle le périphérique d'entrée des commandes est le clavier et dont le périphérique de sortie est l'écran. Mais on verra qu'il est tout à fait possible de modifier ces flux d'entrée et de sortie pour chaque commande, voire même pour un script dans son intégralité. Voilà, donc ça c'était la description de ce qu'était le mode interactif. Maintenant voyons ce qu'est le mode batch. Donc le mode batch, lui, va s'attendre à lire... Donc euh, dans, le, pardon, dans le cadre du mode batch, le shell lui va s'attendre à lire et interpréter des instructions depuis un fichier qu'on va lui passer en argument. On dit alors que ce fichier est un script. Alors dans un shell, le flot d'exécution des commandes peut se faire de deux manières. Soit de façon séquentielle, on parle alors de lancement synchrone, et pour cela on va utiliser le caractère point .virgule pour séparer chaque commande qui doit s'exécuter séquentiellement, donc les unes après les autres. Donc ça c'est la première manière de faire, donc avec un flot d'exécution séquentielle. Puis, si ce n'est pas séquentiel, cette fois-ci, ce sera en parallèle. Et là, quand on a une exécution en parallèle des commandes, on parle également de lancement asynchrone. Et pour cela, cette fois-ci, on ne va pas séparer chaque commande avec un point-virgule comme tout à l'heure, mais cette fois-ci avec le symbole esperluette ou e-commercial, c'est-à-dire ce symbole-là. Voilà. Alors, donc, prenons quelques exemples pour illustrer ceci. Donc, dans euh, le premier exemple qu'on va prendre, nous allons utiliser le mode synchrone en saisissant la commande slip2 afin que le système attende 2 deux secondes. Puis, on utilisera la commande echo-coucou pour afficher le texte coucou une fois ces deux secondes écoulées. Voilà. Donc, par exemple, je fais echo, j'attends deux secondes, trois petits points, point-virgule, slip2, point-virgule, echo-coucou. Voilà. Que va faire le système Donc, normalement, il devrait écrire j'attends deux secondes donc au niveau de la console, il devrait attendre cette fois-ci réellement deux secondes, c'est ce que fait la commande slip2, et après il devrait écrire coucou, si ça se passe bien de manière séquentielle. Effectivement, on voit que le système attend bien deux secondes, et qu'ensuite il affiche coucou. Voilà, donc ça c'était pour vous illustrer le mode synchrone avec l'usage des points-virgules pour séparer chaque commande. Donc prenons un deuxième exemple, où là on va illustrer l'usage du mode asynchrone en reprenant les deux commandes donc, de l'exemple qu'on vient de voir, mais en utilisant cette fois-ci non pas le point-virgule, mais l'asperluette. Donc si je fais ça, paf... Voilà, et cette fois-ci, on s'aperçoit que le texte coucou est affiché immédiatement après le texte j'attends deux secondes, sans pour autant attendre les deux secondes, effectivement, car les trois commandes, réellement, se sont exécutées en parallèle. C'est-à-dire que cette première commande s'est exécutée, alors qu'elle n'était pas terminée, celle-ci a également démarré, et alors que celle-ci n'était pas terminée ni la première, celle-ci a également démarré. Voilà, donc grâce à ces mécanismes de redirection, Shell va permettre de contrôler finement les entrées et les sorties de chaque commande. Et enfin, Shell fournit également des commandes dites internes, on parle de Shell built-in en anglais, pour réaliser des choses généralement fastidieuses, voire même impossibles à faire en faisant appel à un programme externe. Ok. Alors voyons maintenant quelles sont les différences entre un Shell et un Bash. Alors, Bash, en fait, est tout simplement un Shell parmi beaucoup d'autres. Il s'agit du Shell par défaut du système d'exploitation GNU, et Bash est un acronyme pour Bourne Again Shell. Donc il est fondé sur le Bourne Shell, également appelé BSH de Unix, et il est sous licence GPL, ça c'est une propriété très intéressante de Bash. Et il va apporter de nombreuses améliorations, également, provenant du Corn Shell et du, du Seychelles, donc non seulement du BSH, mais également du Corn Shell et du Seychelles, qui sont aussi, il faut savoir, d'autres Shells de, euh, de l'OS GNU. Voilà, alors qu'est-ce qu'un script bash Donc d'une manière générale, un script est un fichier texte qui va être exécuté par un interpréteur. Et l'interpréteur excusez-moi, hop, juste je rafraîchis ma présentation. Voilà. Et donc l'interpréteur à utiliser pour le script est toujours défini par le shebang d'un fichier. Donc ça on l'a déjà vu dans euh, une vidéo. Le shebang en fait correspond tout simplement à la première ligne d'un fichier texte et commence toujours par le dièse.exclamation. Par exemple, pour bash, le shibang de bash, c'est jazz.exclamation slash bin slash bash. Voilà. D'une manière générale, on peut dire qu'un script bash contient une série de commandes à exécuter suivant une logique définie par son langage de programmation. Voilà. Donc Prenons une exemple, un exemple de script. Donc Dans cet exemple, on va écrire notre premier script qui va avoir pour but d'afficher le texte « salut prénom Comment ». Comment vas-tu En remplaçant naturellement « prénom » par le premier argument qui aurait été passé au script. Voilà. Donc Le code du script, c'est quoi Donc On va utiliser par exemple « vim ». On va l'appeler test2, voilà, slash bin, slash bash, donc ça c'est manchibang, Echo. salut, dollar1, comment vas-tu voilà. voilà, et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rendre le script exécutable, chmod u plus x, point slash, donc pardon, slash tmp, slash test2, voilà, et on va tout simplement exécuter le script, slash tmp, slash test2. Voilà. Donc là, naturellement, rien ne s'est affiché car je n'ai pas mis d'argument. Mais si par exemple je fais ça, salut codeur, comment vas-tu Voilà, donc on vient d'écrire notre premier script, tout rudimentaire qu'il puisse être. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus sur https://coderskills.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.